Je vais, je vais corriger celle-ci que vous aviez à faire en mon absence vendredi. j'avais donné quelques indications une de ces indications c'était que le sinus carré x on peut l'écrire sous cette forme là Donc ça c'est pas des choses que vous devez apprendre par cœur premièrement c'est dans le formulaire étable et, et puis si on a besoin je vous, je vous le donnerai Donc la fonction f de x, son domaine de définition c'est r. On n'a pas encore vu de fonction trigonométrique dont le domaine de définition n'est pas r. On verra on en verra une un peu plus tard. Ensuite, la parité. Alors je vous demandais de montrer, de vérifier. Euh, la période, pardon. La période, vérifier que la période. Donc, la plus petite période, c'est t égale ça se, π. Ça se trouve. Euh, il y a des techniques pour trouver la plus petite période. Là, je vous demandais juste de vérifier quelle était la plus petite période. Alors, la période, ça veut dire quoi Ça veut dire que. Si on prend une valeur, x, et puis qu'on va regarder une période plus loin la valeur de la fonction, la valeur en x et la valeur en x plus t, c'est-à-dire une période plus loin, doivent être la même pour que ce soit une période. Puisque par définition, une période, c'est-à-dire que la fonction, elle se répète. Donc si on prend un endroit de la fonction et qu'on va chercher une période plus loin, on doit trouver la même valeur. normalement. Ça veut donc dire ici qu'on ben calcule f de x plus pi, et puis normalement on devrait trouver qu'on arrive à f de x, si la période c'est bien pi, comme je vous ai demandé de, de vérifier. On fait le calcul, cosinus 2 x plus pi, plus sinus carré x pi. Plus pi. C'est pour vérifier que la période est bien égale à... Si je veux développer un petit peu. Et puis, je peux conclure quelque chose sur ce terme-là. On sait que la fonction cosinus, cosinus x, est périodique de période 2 π Donc, la valeur en 2x plus 2pi, ça va être la même que la valeur en 2x. Donc ça, c'est égal à cosinus 2 x que la fonction cosinus a une période de 2pi. Si on calcule le cosinus à un endroit donné et puis qu'on va chercher la valeur de ce cosinus à cet endroit plus la longueur de la période, on doit trouver la même valeur. C'est le principe de la période. Ça se répète, donc... On retrouve la même chose. Donc on peut montrer ici que cosinus 2x plus 2pi c'est égal à cosinus 2x. qui est intéressant puisque c'est ce qu'on a dans la fonction de départ, donc on se rapproche du but. f de x plus pi, c'est égal à, en tout cas le premier terme de la fonction f de x. Pour le deuxième, c'est un petit peu plus euh, un peu moins immédiat. La fonction sinus, elle est périodique de période 2π. Par contre, ici on n'a pas sinus x plus 2 pi on a sinus x plus pi embêtant. Mais, j'ai mis la petite formule là-haut. Sinus carré x égale à 1 moins cosinus 2x sur 2. Ce qui veut dire que sinus carré x plus pi égale à 1 moins cosinus 2 fois x plus pi sur 2. C'est donc égal à 1 moins cosinus 2x plus 2pi sur 2. Donc ça c'est quelque chose qu'on trouve dans le formulaire étable. Une, égalité, une identité trigonométrique ça s'appelle. Et le cosinus 2x plus 2pi, on vient de le voir ici, c'est égal à cosinus 2x. C'est bien ça, parce que ça, ben c'est justement égal à sinus carré x. Donc, sinus carré x plus pi est égal à sinus carré x. Donc, on va pouvoir ici remplacer ce terme-là par sinus carré x. Au final, on arrive bien à montrer que f de x plus pi est égal à f de x. Ce n'est pas immédiat. Il y a ici une petite, euh, on fait un, un petit détour en passant par là pour revenir ensuite ici. Parité. Donc, pour trouver si la fonction est paire ou impaire, on doit calculer f de moins x et puis voir s'il y a un lien entre f de moins x et f de x. f de moins 8, ça fait x, c'est égal à sinus moins 2x plus carré moins x. La fonction cosinus, elle est paire. Donc cosinus moins 2x, ça va être égal à cosinus 2x. Et la fonction sinus, elle est impaire. Donc sinus carré x, c'est égal à moins du cosinus moins x. Je fais ça comme ça pour qu'on y va plus clair. C'est égal à moins sinus x. Et moins sinus x au carré, ça donne sinus x au carré. 1 élevé au carré ça donne 1. Et ça c'est f de x. Donc la fonction f de x elle est paire. on a la parité, donc on peut définir le domaine d'études. Il n'y a, a pas de règles on additionne une fonction paire, une fonction impaire, ou deux fonctions paire ou deux fonctions impaires, ça va donner quelque chose qui est paire ou impaire. Parce que j'ai fait le calcul. Calculer f de moins x et j'ai montré que c'est égal à f de x. Donc la fonction est paire. Et pour faire ce calcul, j'ai utilisé le fait que la fonction cosinus est paire et que la fonction sinus est impaire. Oui vu, la fonction cosinus, c'est des briques de base qu'on a vu la semaine dernière, s'il vous plaît, c'est les briques de base qu'on a vu la semaine dernière, la fonction cosinus x, elle est paire. La fonction sinus x, elle est impaire. Pardon. Et donc on, on part de ça, pour, donc ça c'est les... Les éléments de base qui nous permettent après d'en déduire quand on a des fonctions qui sont des combinaisons de sinus et de cosinus, qui nous permettent de faire des transformations pour arriver à en déduire si la fonction qui en résulte est paire ou impaire. Donc ici, j'ai utilisé le fait que la fonction cosinus est paire, ce qui veut dire que le cosinus de moins quelque chose, ça va être égal au cosinus de ce quelque chose sans le moins, si vous voulez. Et puis ici, j'ai utilisé le fait que la fonction sinus est impaire, et donc, le sinus de moins x est égal à moins le sinus x. Donc ça, ça veut dire que cosinus moins x est égal à cosinus x. Et ça, cosinus moins x est égal à moins sinus x. Et après, si au lieu de x, vous avez 5x, et eh ben, cosinus moins 5x est égal à cosinus 5x. Le cosinus de x, quel que soit x, x, ça peut être x ou 3x ou moins 50x. Ou... Ce sera toujours égal au cosinus de moins cette valeur-là. si au lieu d'avoir x on utilise a, et bien le cosinus de moins une expression a est toujours égal au cosinus de a. a ah, ça peut être x, ça peut être 3x, 8x, 1000x, moins racine de 3x, enfin, égal. Et ça c'est les éléments de base qu'il faut savoir pour après transformer les fonctions trigonométriques qui sont des combinaisons de ces éléments de base. Donc a priori ici, moi, je ne sais pas si la fonction est paire ou impaire. Je pourrais faire le graphique pour voir à quoi elle ressemble. Euh, ça c'est la seule manière de montrer, de manière, c'est la seule manière de montrer rigoureusement que la fonction est paire ou impaire. Elle pourrait être ni l'un ni l'autre. Donc ici le fait qu'on a une période égal à pi, et eh bien ça nous permet de réduire l'ensemble d'études à moins pi sur 2, pi sur 2. On prend toujours quelque chose qui est centré en 0 pour pouvoir utiliser après la parité si parité il y a. Et le fait que la fonction soit paire, et eh bien ça nous permet de réduire l'ensemble d'études à 0, pi sur 2. que par symétrie on pourra prouver l'autre partie de la courbe entre moins pi sur 2 et 0. Et puis ensuite on a la fonction sur toute une période et il suffit de reporter la période pour avoir le reste de la fonction. Cherche quand est-ce que f de x égale 0 et donc quand est-ce que donc là aussi on va pouvoir utiliser cette égalité là résoudre que des équations du type cosinus x égale, cosinus a égale quelque chose ou sinus a égale quelque chose euh, une équation qui mélange cosinus et sinus ici comme ça vous savez pas faire ah. par contre okay. Donc, cosinus 2x plus 1 moins cosinus 2x sur 2 égale Là, on a cosinus 2x moins 1,5 de cosinus 2x. Donc, on a 1,5 de cosinus 2x plus 1,5 égale 0. Et donc, on a cosinus 2x égale moins 1. Là, on a rajouté un petit niveau de difficulté. On sait ici donc x il appartient à l'intervalle 0 pi euh, 0 pi sur 2 puisque on a réduit l'ensemble d'études. et donc 2x l'angle que l'on va chercher ici il appartient à l'intervalle 0 pi oui tête. on peut tout diviser par 1,5 vous voulez le détail ah, de, la 2. de là à là de là à là on a cosinus 2x moins 1,5 de cosinus 2x donc si on enlève 1,5 à quelque chose qui est une entité et eh bien on arrive à 1,5 de cosinus 2x et puis il nous reste ici le 1. Ça, c'est vous mettre l'étape intermédiaire. Je fais des choses dans ma tête. Vous ne les voyez pas. Voilà. Donc là, on en a un entier. Et puis, on lui en enlève un demi, donc il en reste un demi. Cosinus 2x égale moins 1, et eh bien, le cosinus 2x est égal à moins 1, si 2x est égal à pi, parce qu'à ce moment-là, on a cosinus pi, et cosinus pi c'est bien égal à moins 1. Et donc, le cosinus 2x est égal à moins 1 pour x égale pi sur 2. On est bien ici dans le domaine de définition, donc dans les, le domaine d'études restreint qu'on a défini. ici je vais transformer f de x juste avant je m'aperçois que f de x est en fait égal une autre manière de l'écrire c'est 1 demi cosinus 2x plus 1 demi je vais réutiliser ça pour calculer la dérivée pourquoi et bien parce que ici déjà la dérivée de 1 demi ça va être égal à 0 et puis la dérivée de 1 demi cosinus 2x ça va être quelque chose de plus simple que l'autre euh, expression Donc ça nous aide à simplifier la dérivée donc ici, la dérivée, ça va être 1,5 fois la dérivée de cosinus de 2x, qui est moins sinus 2x. Et puis, la petite subtilité ici fois la dérivée de 2x. La dérivée de 1 demi, c'est égal à 0. Donc, c'est égal à moins... Sinus 2. donc la dérivée c'est moins sinus 2x et puis je ne sais pas si j'ai possible que j'ai changé les, les numérotations en cours de route, si je vous ai donné ces numéros là les étapes il faut les faire après les numéros donc quand est-ce que la dérivée s'annule Eh bien, lorsque moins sinus 2x est égal à 0. Donc, lorsque sinus 2x est égal à 0. Donc, ici, on a l'angle le sinus. on rappelle ici x il est compris entre 0 et pi sur 2 donc ici 2x l'angle qu'on va chercher on doit aller regarder sur deux fois l'intervalle donc 0 pi c'est la petite subtilité ici et on trouve deux angles pour lesquels le sinus est égal à 0 ici, soit 2x égale 0, soit 2x égale pi. Et donc x égale 0 ou x égale pi sur 2. ici pour, pour f' de x. Donc on doit chercher les signes de f' de x. Donc on doit chercher quand est-ce que moins sinus 2x est positif et quand est-ce que moins sinus 2x est négatif. Ça veut dire qu'on doit chercher moins sinus 2x positif, ça revient à chercher quand est-ce que sinus 2x est négatif. Et ici, ça revient à chercher quand est-ce que sinus 2x est positif. Avec ici, comme x est compris entre 0 et pi sur 2, on doit chercher ici les angles 2x qui sont compris dans l'intervalle qui est deux fois plus grand, donc 0pi. Puis si on regarde sur 0pi, on s'aperçoit que tous les, angles, je trace ici tous les angles que je vais choisir dans cet intervalle-là, ils ont un sinus qui est positif. Donc sinus 2x pour 2x dans l'intervalle 0pi, est toujours positif. Ça veut dire que ce sera jamais négatif. Sinus 2x est toujours positif, donc la dérivée qui est moins sinus 2x va toujours être négative. Donc sur l'intervalle pour x compris entre 0 et pi, donc 2x compris entre 0, pardon, je commence pour x compris entre 0 et pi sur 2, donc 2x compris entre 0 et pi, la dérivée est toujours négative. ici que quand on trace le tableau de variation et eh bien sur l'intervalle 0 pi sur 2 la dérivée est toujours négative égale à 0 entre 0 en 0 et en pi sur 2 et donc on a une fonction qui est décroissante et puis on a vu que la fonction était paire euh, juste encore le 0 de f c'était 0 de f en pi sur 2 donc f est égal à 0 en pi sur 2 ici euh, donc on a ici une fonction qui est décroissante après il faut regarder un petit peu à quoi elle ressemble mais on a une fonction qui est décroissante elle est paire donc par symétrie Là, si je prends maintenant π sur 2 par symétrie c'est pas très joli, c'est pas du tout symétrique ce que j'ai fait Mais imaginez-vous que c'est symétrique par symétrie sur l'intervalle moins pi sur 2, 0 la fonction elle va être croissante et donc ici, positive avec par symétrie, là on a un 0 et là on devrait avoir un 0 aussi Donc ce bout-là, on l'obtient par symétrie. Alors j'ai tracé ici la, la fonction à l'aide d'un magnifique logiciel de tracé de fonction. Et puis on, on observe effectivement donc la fonction on l'a étudié sur ce bout-là, elle est décroissante sur l'intervalle 0 pi sur 2, égale à 0 en pi sur 2, et puis elle a un maximum ici, donc ce maximum on le voit ici, puisqu'elle est croissante jusqu'en x égale 0, et puis ensuite elle est décroissante. Donc on retrouve bien ce bout-là, et puis par symétrie on trouve celui-là, et puis ensuite on peut prendre, sur la période de la fonction, on peut prendre ce bout de fonction-là, et puis le répéter, et on trouve l'entièreté de la fonction.